La tabatière anatomique définit en anatomie de surface une dépression triangulaire au niveau du poignet. Le nom provient du fait qu'on y déposé le tabac prisé. Il est mieux observable lorsque le pouce est en abduction. La tabatière anatomique est limitée latéralement par les tendons du court extenseur du pouce et de long. Abducteur du pouce, qu'on voit l'urseille ici, et médialement par le tendon du long extenseur du pouce. Et cette région comprise entre ces tendons s'appelle tabatière anatomique qu'on voit ici en jaune. Cette tabatière anatomique permet l'examen clinique de l'os scaphoïde situé au fond de cette dépression. Une douleur provoquée par une légère pression peut orienter vers une fracture du scaphoïde. Sur ce dessin anatomique, on voit que la tabatière anatomique est limitée en dedans par le long extenseur du pouce et en dehors par le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. Le contenu de cette tabatière anatomique est surtout l'artère radiale qui passe respectivement sous le long abducteur et le co-extenseur puis au contact du scaphoïde puis le trapèze et sous le long extenseur du pouce avant qu'il passe dans la région palmaire de la main après avoir traversé le premier espace interosseux. On remarque aussi les deux tendons des deux muscles, le muscle long extenseur radial du carpe et le court extenseur radial du carpe qu'on voit ici en bleu. Alors, sur cette image, on voit que. La tabatière anatomique constitue la partie haute de la colonne du pouce. Et au fond de cette tabatière, on peut individualiser le processus styloïde du radius, c'est en bleu, le scaphoïde et le trapèze. Cette tabatière est limitée en dedans par le tendon de long extenseur du pouce, qu'on voit ici en vert, et en dehors par le court extenseur et le long abducteur du pouce. On voit également traverser les tendons de long et de court extenseur radial du carpe qu'on voit ici en jaune. Donc le contenu de cette tabatière anatomique, c'est essentiellement euh, l'artère radiale qu'on voit ici en rouge et avec l'artère vont également passer les tendons du muscle long extenseur radial du carpe et court extenseur radial du carpe qu'on voit ici en vert.